Salut à tous et bienvenue dans ce vlog Donc là, euh, on est en pleine forêt comme vous voyez Et on va faire deux jours de camping en pleine forêt Donc voilà, ici, et je suis avec Jules Salut mmh. mec, salut euh, Donc voilà, Donc à partir de maintenant vous verrez plus tellement ma tête Parce que c'est moi qui filmerai Mais voilà, bienvenue dans ce vlog et j'espère que ben, ce sera cool et que vous vous amuserez bien euh, Juste là, je vais vous présenter notre campement Voilà, donc là bah, c'est notre campement <rire> Wouh Casserole. Euh, petite casserole, voilà exactement Donc on a euh, cette super casserole euh, Là on a notre feu de camp Qui va être fait juste ici euh, Les sacs qu'on a stockés là-haut Et là on a un arbre Un petit arbre, voilà, incroyable euh, Donc voilà les alentours Comme vous pouvez le voir De la forêt à l'infini C'est trop cool Voilà, donc là euh, on est dans la forêt aux alentours. Comme vous pouvez le voir, il y, ben, y a de la forêt quoi. Que que, que de la forêt. Là il y a un petit chemin, mais il mène à rien. J'essaie de découvrir les alentours, mais il n'y a pas grand chose. Oh putain, la vache, ça m'a fait... fait sursauter! Oh putain, écoutez ça. Putain, je crois qu'il y a des gens qui baissent dans la forêt. <rire> Mec, il y a des gens qui sont en train de baiser là-haut, je crois. Vraiment, je te jure, je te promets. Viens <rire> voir. Ok alors regardez ce qu'on a fabriqué, on a fabriqué euh, un truc pour pouvoir cuisiner en fait, donc en fait on a fait des croix avec du bois comme ça et on a posé trois bouts de bois au dessus pour tout simplement faire tenir notre magnifique casserole qui sera située juste au dessus du feu et qui chauffera je peux vous le dire de manière très très conséquente, ça va être parfait Ok salut alors là on est dans notre campement donc on attend que la nuit tombe pour allumer notre feu de camp commencer à faire à bouffer etc mais du coup là ça prend un peu de temps donc on se fait un peu chier en attendant voilà donc bah, on est toujours sur le camp la nuit est toujours pas tombée hein on compte non les gros Putain ils sont, sont toujours en train de baiser putain mais c'est pas des gens qui baisent, Rodu va euh, sérieux Mais bien sûr que c'est pas des gens qui baisent, ils seraient pas encore en train de baiser à cette heure là. Bah évidemment que si pourquoi Eh ils ont baisé pendant tout l'après-midi jusqu'au soir. Euh... Au moment où. Bah ils ont, ont peut-être son... recommencé. Bah ils vont chez eux pour baiser. Mais tu veux que ce soit quoi le bruit Bah j'en sais rien, mais c'est pas des gens qui baisent. Tu veux que ce soit quoi d'autre J'en sais rien, mais c'est pas des gens qui baisent. Genre un animal Bah euh, sûrement. Oh putain. Vas-y viens là, va pas vers eux aussi toi, c'est con non, il faut qu'on rentre non C'est pas des gens typés, c'est très bien Eh hein. reviens <rire> La jugue il commence à me péter les couilles Ça fait un quart d'heure qu'il me prend la tête à me dire qu'on sait pas ce que c'est, que c'est peut-être dangereux Que c'est peut-être un truc qui nous veut du mal ou je sais pas quoi enfin, Bref, il est dans ses délires Alors que Soit c'est des gens qui baisaient, soit c'est un cerf ou un truc comme ça. Donc il a aucun. Il aucun. Putain il n'y a aucun souci à se faire, donc on s'en fout. Ok donc là on s'apprête à allumer le feu. On commence par allumer du boulot, l'écorce de boulot. On met on tout en dessous et là ça commence à brûler. Là vous pouvez voir que le bois, le bon bois, commence à prendre Et dans très peu de temps normalement ça devrait bouillir hein. Voilà Là on a notre casserole avec la bouffe Oh c'est beau Bon, voilà, donc euh, là on s'est couché. Je sais pas, je suis stressé un peu. Hein. Pourquoi Je sais pas, hein, par rapport au truc de table, là. On est Mais c'était rien, mec, t'inquiète. Bah, j'en sais rien, mais en tout cas, là je suis un peu stressé. Bon, bah, écoute, mec, on dort demain matin si tu veux, on, on, on change de campement, tu vois. Ouais, ouais. Tu, ben. te, sens, tu te sens si mal que ça ouais, ouais, ouais, là je, je suis stressé. Ok. Et eh ben, bon, bah, bonne nuit, mec. Bonne nuit. Je, je sais pas quelle réelle est, je viens de me réveiller en pleine nuit. Oh putain vous entendez ça, c'est quoi ce bordel Il... J'avais raison, j'aurais dû écouter Jules. Je sais pas où il est, il est pas à sa place, il est pas dans le lit. <rire> j'ai pas envie de l'appeler, j'ai pas envie de crier parce que j'ai trop peur <rire> <rire> <rire>